Salut, c'est Woogies. Je sais que vous avez l'habitude de me voir dans ma cuisine, mais aujourd'hui, on part à l'aventure avec de Je vous emmène à la découverte d'un des trésors nationaux de la Belgique, la pomme de terre. Pour l'occasion, j'ai mis mes plus belles chaussettes. C'était canon, Stéphane m'a expliqué tout le processus de production. Et oui, j'ai même eu la chance de monter dans un gros engin. Vous voyez ces petites buttes de terre là Eh bien c'est au cœur de celles-ci que se développent les pommes de terre. Et c'est donc grâce à ces grosses machines qu'on va pouvoir trier et récolter les pommes de terre. Ces patates sont entreposées dans un endroit bien frais pour être ensuite mises en sachet et distribuées dans les Deleuze aux alentours de la production. Et ça part sur une recette de pommes de terre paillasson avec des œufs de truite. C'est gourmand et super frais. Mmh, vous n'êtes pas prêts. On commence par éplucher et laver ces pommes de terre. On va les râper et bien les essorer pour enlever l'excédent de jus pendant qu'elles égoutte, on va hacher grossièrement du romarin ça se marie super bien avec les paillassons on ajoute ensuite un œuf entier ça va être le liant de la préparation une bonne cuillère à soupe de fécule de maïs une pincée de fleur de sel du poivre noir et moi j'adore rajouter de la noix de muscade hop hop hop hop hop on rajoute une belle gousse d'ail on mélange bien pour répartir tous les ingrédients et voilà c'est déjà le moment de passer en cuisson on préchauffe une poêle à feu moyen on ajoute un bon filet d'huile suivi de près d'une dose de pommes paillassons. on les tasse mais pas trop on veut que ce soit soit bien croustillant, du coup on fait cuire 5 à 7 minutes de chaque côté. Regardez-moi ça comme c'est beau Pour le dressage, on dispose nos paillassons dans une assiette, on prépare des herbes fraîches, ciboulettes, annettes et cressonnette. Oh ça rime tiens <rire> Écoutez-moi cette croustillance Une petite cuillère de crème épaisse pour la gourmandise, des œufs de truite pour la texture et la couleur, un déluge d'herbes fraîches, un peu de zeste de citron jaune pour la fraîcheur, on peut assaisonner un petit coup et on se régale Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. J'espère que cette recette vous aura plu. C'était Woogies. Ciao.